T'as pas un pack. Euh, un pack Moi j'ai le, le Alter 32, je le kiffe ce pack. Prendre le même, ça va être du... Je, je vois je la je différence. Je... <rire> <rire> viens, ouais, je prends ton skin. Viens, on inverse nos skins. Oh putain. Je sais tu prends mon compte, je prends ton coup c'est encore pire. Oh Vas-y, viens, attends. Ah What ça commence Salut comme ça. Attends, je suis sur mon What Attends, attends. ici. <rire> attends. Je... A hey. chaque fois, ils sont énervés dans leur lancement Oh j'ai force de ou quoi. Oh j'ai résistance <rire> J'avoue que c'est énervé leur lancement, genre y a pas de préparation, de tout ça! Attends, oui, bah, ça va moi? Parce que, attends, ça, oui. ça... Salut, en euh. Fait... Ouais! Ah, bon, attends, faut qu'on explique parce que, à vrai dire, on n'a pas prévu de jouer euh, vraiment normalement. C'est à dire qu'on sait pas du tout ce qui va se passer, ça va être très très étrange. Alors, déjà, on remarque qu'on a des effets parce qu'en fait, en gros, on n'est même pas au courant de. <rire> c'est ce quoi qu le mode a, de en jeu? C'est ça en fait, je connais juste les règles de base. Donc. Ah, je connais même pas les règles de base? Je crois que faut... le but c'est de tuer Magic, non? Oui c'est ça, ça s'appelle Beats the Cupidon, on est en équipe ah ouais. de deux donc moi je suis avec Bichard pour ça, en fait j'ai son compte et il a mon compte parce que, en fait on avait envie ouais. de faire un petit prank parce que, en fait, en gros, on, on va, on sait même pas comment on va jouer, je crois qu'on va jouer FUD, on sait pas, déjà depuis tout à l'heure en fait on essaie de pas se faire cramer en fait <rire> par les autres, je crois que c'est déjà raté en fait, non, oui. si mais à chaque fois il arrêtait pas de bouger, il, il tient pas en place votre pote, il, il dit bien juste avant, oublié, moi, non mais attends, ben, attends, le pire c'est que c'est le premier à dire, non mais qui aurait se hein, <rire> Le dessus, je comprenais pas. <rire> <si> je <vais. rire> se coller, hein, bien sûr. <rire> on va se coller, hein. attends, Il nous faut encore plus de cannes, je crois, mec. Qu parce que, attends, on a. Comment de la canne, toi Je sais pas, il y en avait juste à côté du levant est Ah bon, bah ok, bah ouais. on a 9 de cannes. Et du coup, voilà, bon, l'objectif, en gros, pour vous expliquer, c'est les équipes de 2, comme vous pouvez le voir dans le table. Regardez, il y a plein d'équipes. Donc là, on ouais. est euh, l'équipe rouge foncé, comme la couleur de l'amour, parce que normalement, ça sera diffusé le jour de la Saint-Valentin. Euh, et euh, justement, en parlant de ça, juste, on a une notre vie, notre barre de vie qui est liée. Puisque vous voyez qu'on a regardé deux barres de cœur en bas. Ça, Attends, attends, tu, équipes, tu peux venir pour faire un test, mais on peut pas, pas je crois. Oui parce que on va, on va se taper plusieurs fois dans ce partie. donc... Oui, oui. Que... oui, oui. Et, euh, et en gros le but, donc ce sont les équipes de deux, sont, sont équipe, euh, voilà, en équipe entre elles, tu vois. Donc les, les vies sont liées donc faut considérer qu'en gros les équipes de deux représentent surtout un seul joueur en particulier. Et, euh, et l'objectif c'est de tuer le mec qui est en gras, qui s'appelle Magic Knop, là, qui, est, qui, a, qui avait déjà fait une saison 1 et qui avait gagné. Et en fait c'est lui le grand méchant, c'est le Cupidon, tu vois. Et du coup il faut le tuer. Et une fois qu'il a été tué, eh bien on pourra crocheter le, le coffre qui est au centre et l'équipe qui, euh, qui crochette le coffre au centre a gagné. Mais évidemment euh, je pense qu'on tuera tout le monde avant d'aller crocheter. Euh, ah oui, oui, sinon c'est pas si on, si on arrive déjà à... <rire> de des... J'avoue si on dure plus d'un si épisode. On plus épisode. Si on dure plus d'un épisode. D'ailleurs, mais... en parlant d'épisodes, les épisodes durent 30 minutes. Hein. C'est exactement Alors. ce que j'allais dire bah voilà, bah, non mais attends mais on est connecté Les est épisodes beau. font 30 minutes. Attends mais on est en UHC c'est vrai merde, faut qu'on fasse des... Euh... Des pommes Attends je vais chercher de quoi faire des haches. Vas-y prends-moi de la cobel. S'il te plaît on dit déjà, commence pas euh, S'il euh... vous plaît. Ouais voilà doucement quand même. Hein. S'il vous plaît, euh, monsieur. Euh... Voilà. Tiens Hop Ah oh, merci et... et voilà, et en gros bon... On sait pas trop comment on va jouer. C'est qu'on oh, est, de... qu est pas beaucoup hein, c'est... Oui. C'est un record un peu, un peu chill, c'est pour ça aussi qu'on... Un qu on record bonus hein voilà, c'est bonus en fait. Il y aura sûrement que trois vidéos sur ce truc-là, c'est aussi pour ça que si j'arrive parce que parce que vu qu'on qu tourne, c'est quand C'est mardi, là On est mardi soir Ouais, on est mardi. Et on diffuse enfin, vendredi <rire> C'est bien, parce que <rire> c'est de plus en plus court, les... <rire> <rire> eh, eh, les gars, les gars, j'organise un record. Eh, les gars, on tourne le mardi, on y peut le mercredi. Eh, on est Mais chaud tu sais hein. que, mec... 8h UH du batteur. Random C'était à peu près comme ça, hein, ah ça ouais C'était passé. Hein. Et je crois que UHC UH Random, c'était... Oui c'est ça, les deux UHC Random, c'était la même chose. Et là, c'est encore pire qu'avant. Donc... Euh... <rire> bon <rire> je sais pas trop, au moins on verra bien. De toute façon, si je fais des épisodes, ce sera comme UHC Random en extra condensé. De toute façon, ça sera très rigolo. Alors oui. aussi, il y a un autre truc, c'est que Biche, apparemment, t'as préparé des... Ah, j'ai préparé... Moi, je suis quelqu'un qui ouais. prépare mes records. Écoute, moi, je, je travaille en amont. Euh, et ouais, j'ai préparé... <rire> j'ai préparé 2-3 petites choses. Alors, en gros, j'ai un, un petit jeu à vous présenter, les viewers, enfin hein, les, les, les abonnés, hein, vous qui regardez ouais. sur YouTube. Euh, J'ai un petit jeu à vous présenter. Ouais, vous allez pouvoir jouer, etc. Alors, en gros, une chose simple. Euh, J'ai euh, quelques petites anecdotes à, à ma gauche en sur Haddock Et je voulais vous les dicter... C'est des anecdotes de record parce que même moi je suis pas au courant. Non, c'est pas comprendre. des moi, anecdotes de record, C'est des anecdotes IRL à moi. Sauf que... Ah, sa c'est, Mais sauf que c'est... On va dire que c'est assez marrant. Et okay, votre, but vous, c est, c est, votre but à vous... Votre but à vous, c'est juste de deviner en commentaire, avec le hashtag vrai ou le hashtag faux, <rire> euh, si c'est vrai ou faux. Donc c'est une par épisode, hein. donc voilà, donc je vous dis celle-là, et la, le résultat de, de, de, de, de, de l'anecdote sera donné, donné l'épisode en fait, d'après. L'épisode, si on arrive jusque-là, en fait, ça marche pas. <rire> pas mais, si ça se trouve, tu vas donner l'anecdote, on aura sera... trouvé <rire> l'épisode 3, tu n'auras même <rire> pas pu donner la réponse. <rire> c'est fort probable. Pourquoi il y a des gars qui ont fait ça Je sais pas, je sais. Bon, écoute, j'ai 30, 30, 30, 32 points. Tu <rire> oh, sais quoi, c'est quoi Viens, attends, viens, viens là, il y a une cave là-haut, il y a une cave juste là. Cave, là, oh, cave, là bah, attends, du coup, je dis la, la première anecdote bah, en vrai, bah, vas-y, commence parce que ça me laisse le temps de réfléchir en vrai. Vas-y, raconte Alors, tout Donc, euh, toutes les anecdotes sont. Enfin, je vais tous les lire, donc ça sert à rien de regarder ma cam pour savoir si elle est vraie ou non, vous voyez. Je veux même pas... Mais pourquoi je me suis fait un stuff faire Bah, non, oh, t'as déjà un stuff faire. Ah bah, ouais, je suis con. En fait, en fait, il y a PVP jour demi jour en fait. Enfin, genre, là, dans 5 minutes, il y a le PVP. Ah bon Bah, non, non, je sais pas, j'en ai aucune idée. <rire> non, bah, mec, euh... c'est pas possible qu'il y ait de nether parce qu'on a des effets. Mais, mec, j'ai résistance. <rire> Enfin, j'ai force gros, Attends, y'a que ça en, en truc ou y'avait des choses... Mais de sur mon compte t'as toujours des effets de merde, t'as vu c'est... Mais, mais non mais attends, force elle est pas nerf ici hein Sérieux <rire> Oui <rire> Quoi je vais, je vais caresser les gens j'ai son genre <rire> Gulli gulli ah bah... Car... <rire> Oh bah... Oh gulli gulli Gili <rire> oh, oh C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi Comment ça maintenant Tu m'expliques me là <rire> <rire> Attends, est-ce que t'as perdu de la vie Ouais, j'ai perdu un demi-coeur. Mais c'est ta faute. Mais non, c'est toi qui as pris le dégât de chute, non Mais non, mais non, mais non, c'est toi, c'est toi. T'as pris le dégât, ah, j'ai mais... perdu. Ah oui, c'est possible, ouais, parce que. Oh putain, on a la vie de lier. A savoir que je sais pas quand le PVP sera activé, mais si tu fais une blague de merde, tu prends, tu prends un... un demi cœur de dégâts. D'accord, ouais. et du coup, si je fais des blagues de merde maintenant, tu... Sera... tu me les donnes après Bah vas-y, essaye, tu vas voir. Hein. Parce que tu sais que quand tu dis Gili Gili Gili et bah dans Gilly, il y a le mot Gil. Euh. Ouais, c'est possible. Du coup, ça fait guild I. Putain, attends. Guil attends, I. Bon, du coup, mec, du coup. J'ai pas la main, j'ai pas compris. <rire> oh, <mec. Attends, rire> j'ai même, <rire> même pas pris de dégâts, putain. Attends, deux secondes j'ai trouvé du diamant. Je te promets, c'est faux. Attends, hop. Mec, hop. la raison, elle a dropé du diamant. C'est bon, j'ai. Oui, j'ai 7 diamants. On fait l'enchant. La oui, mais le mec, la raison m'a dropé du diamant là. J'ai un diams et 24 headstone, sans avoir trouvé de diams Bah bon, c'est génial ça En vrai franchement mec c'est un concept qui est, qui est assez intéressant parce que du coup t'as pas besoin de miner genre le la phase Kevin qui est la plus chiante Non mais attends attends mais miner redstone quoi Bah oui c'est vrai putain Oh bah, ouais. ouais. j'ai encore eu un diamant <rire> et Attends le lapis ça donne quoi du coup Je sais pas bah attends c'est sur le bah, ah ouais Non c'est du je pense lapis ça a pas changé en vrai hein. Je pense pas hein. Ouais j'ai 8, 8 diamants je me fais un placement. Mais... Non mais attends je perds de la vie là mais arrête Non mais l'or d'abord non mais arrête, arrête, arrête, arrête, je te protège. C'est pas. Oh, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Bon, oui, ton anecdote, tu l'as pas dit là parce que moi. Ouais, je ouais. Attends, ça, dure, ça, ça, ça dure. Dur. Depuis tout à l'heure, depuis qu'on qu sait qu'on va jouer ensemble, je. Ouais. Il, il teasé avec ces trucs parce qu'il avait préparé ça dans tous les cas. Ouais. Il teasé, donc je veux savoir parce que je suis son cobaye en fait. Pour alors, alors, alors, alors. Alors du coup, du coup, je, je dis, je dis que mon anecdote. Une fois, j'avais arbitrage de voler, parce que je suis arbitre de voler. Ouais. J'avais lavé mes chaussures et je les ai laissées sécher sur la terrasse bien évidemment. Et euh, mon chat est sorti et a pissé dans les chaussures. Et bien évidemment, je n'avais rien remarqué. Je suis parti arbitrer avant de siffler la première balle de match. Un enfant du public rigole en disant hey, :« Eh, les chaussures de l'arbitre, ils sont jaunes !» Parce que normalement, on sont obligés. Sur, sur tes bottes À l'intérieur. À l'intérieur de mes chaussures. Mais comment du coup il peut voir qu'elles sont qu'elles sont jaunes enfin, Parce euh, qu'elles sont toutes les blanches. L'arbitrage quand arbitre en fait, t'es obligé d'avoir les chaussures ah. les chaussures blanches. Genre, et du coup, tes chaussures, on est d'accord, tu les ramènes chez toi à chaque fois Bah du coup, ouais, je les ramène chez moi, je les prends pour arbitrer et voilà. Ah. Et du coup, bah hashtag verra hashtag faux. <rire> tu verras, celle, celle de l'épisode 2 est plus intéressante. Hein. Oui, parce qu'apparemment, plus on avance, plus c'est. Ah, plus c'est. Ah, un plus c'est. Ah, plus. Y'a eu un. <rire> attends, attends, je suis en train de réfléchir en vrai. Je suis en train de réfléchir à ton truc pour voir si c'est vrai ou pas en fait. Mmh. Bah, si tu veux, tu peux me le dire en... sur Discord en MP. Oh. Non, moi je mais peux le dire même au record, et puis en toute influence... façon, ça influencera pas le jeu. Bah, je dirais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Enfin, si ouais, tu veux. Mais... Putain je sais pas, en vrai franchement ça m'étonnerait pas genre tu fais tellement de, de, de petites bêtises comme ça de conneries mais... Oui il a rien fait mais c'est la faute de son chat c'est lui Oh <rire> vrai, non mais Oh merci pour le sub Oh merci, ah, pour merci. Pour sub. <rire> Non en vrai je pense je sais pas T'as un chat Ouais j'ai un chat T'appelles comment J'ai trop Du coup je fais des blagues de merde avec son. Ah joueur. mais oui putain mais c'est vrai en plus oui j'ai trop Vas-y vas-y c'est vrai, je pense c'est vrai Je sais pas on verra Vas-y on verra, on verra, on verra, je sais pas, je sais pas, je sais pas du tout mec, c'est... <rire> bon, je viens de tout trouver, je viens de trouver Quoi T'as trouvé du <rire> En fait, t'étais là, et t'avais pas vu y'avait du diams juste à tuto je suis parti Oh ah non mais mec, ça c'est normal là hein, Je l'ai miné, miné comme à chaque... <rire> et tu t'es pas... Mais mec, mec, mec, mec, mec, mec, mec, <rire> mec, je viens de miner 10 personnes, j'ai eu 8 diams, j'ai 15 diamants, gros. Bah j'en ai 10, c'est quoi c'est... <rire> Attends, ok vas-y, bah moi je pense que tu fais l'enchant, hein. Ok, je fais l'enchant. Hop Hop Hop Hop Hop Attends, on fait des épées en diamant Bah en vrai ouais, on pourrait, mais... euh... Attends, t'as combien de... J'en ai encore 7 en fait. Du cuir Tu peux m'envoyer Ah du cuir J'ai pas de cuir. Ah j'ai 9 de canne, tiens. 9 de canne, ça fait pas beaucoup de livres mec, en vrai, hein. Parce que... Ouais, mais on fout des épées en diamant. <rire> J'ai pas de problème. Ah bah ouais de toute façon on aura trop de diamants mais en vrai j'en sais pas hein. bah, bah écoute on est 12 minutes, épisode 1. Ah c'est quand je... qu'il faut remonter Bah mais en vrai je pense épisode 2 on pourra remonter mec épisode 2 c'est euh. tu c'est 30 minutes hein donc il y a le time. Mais attends mais Magic il reste au 0-0 Bah là Magic il a dû finir son stuff déjà je pense hein Parce que en fait il a parlé que nous mais au bah... départ je crois qu'il a un truc efficiency 3 et il a Ast Putain mais c'est pété ça oh, ouais non c'est fumé en vrai Je suis presque full diamant non, mais le mec le <rire> Je viens de trouver une, une petite cave en fait Elle est où bah, là, là, non, mais non, mais continue ma mine, mon stream mine. Ah, parce que je... ah, mais. Ah, c'est pas la même que moi. Par pas contre, fait non, non, ce qu'on ce... qu va galérer à trouver, par contre, c'est l'or, non Bah, moi j'ai trois gaps là. J'ai une faille, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Attends, là à côté, vas-y, je vais prendre tout le... tout le truc que je vais trouver dedans. En vrai, en vrai je vais pas te mentir, il a pas beaucoup de gens que je connais dans la non, Moi aussi, je connais moi, pas. En fait, que random. De base, on être plus parce que le record ça dernière. Je t'abandonne, la cave continue, salut. Vas-y, vas-y. Bon. Bah voilà, écoutez, on se retrouve entre nous. Parce que je sais pas qu'il casse un peu les couilles, mais voilà, il casse un peu les couilles quand même. Bon, du coup, hashtag à chaque fois dans les commentaires, je regarderai tous les commentaires, euh, etc. Comme d'habitude, je vais les liker. Et, euh, et vous me direz, euh, et je vous dirai à l'épisode prochain, enfin le, au début de l'épisode 2, si c'était vrai ou si c'était faux. Oh yes, de l'or, un peu plus d'or. Attendez, mais je crois que le. En fait, je crois que les probas sont assez élevés, genre, tu peux trouver du diamant sur de l'or et tout. Bref, c'est assez fumé. Genre, la partie caving, elle dure pas longtemps. Genre, euh, c'est pas fait, c'est pas une série qui est faite pour durer quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Mais du coup, faut prendre toute la redstone parce que plus t'as redstone, plus t'as. Oh là là. En plus, regardez, les levels sont fumés hein, clairement. Ah ouais, mais attendez, je vais encore de un diamant. Mais... J J J what what mais what the fuck? What the fuck? Mais what the fuck? C'est beaucoup trop là. Hein je crois que c'est un parfilon. Je crois que c'est forcément un parfilon non? C'est pas ça? Oh du diamant. Bah écoutez. Hop. Ah mais, ah mais attendez. En fait, quand tu mines du diamant, il y a une proba pour que tu l'aies pas, je crois. C'est traître, hein. Je crois que c'est ça. Attendez, j'ai les Discord là. Un minerai de fer, 60% de chance d'en avoir deux. Un minerai d'or, 30% de chance d'en avoir deux. Un minerai de diamant, 10% de chance d'en avoir deux. Un minerai de redstone, 3% de chance d'avoir du diamant. 3% oh, Pas 3% là. C'est 3% par poudre. Un minerai d'émeraude donne deux diamants. D'accord. Et 5% de chance d'avoir des pommes en or sur les arbres. D'accord. Et c'est fumé en fait. Mais ça fait bizarre d'être... Euh... Regardez, j'ai les émeutes du ballon client, du coup. Genre... Euh. Oh là là Il fait froid aujourd'hui C'est l'hiver Ouh Non mais voilà, c'est la seule utilité d'avoir changé de compte. Mais en fait, euh, de base, je vous l'ai pas dit, mais moi, je voulais juste les émeutes du ballon client. En fait. Genre... C'est la chose que je voulais. Hein, parce que le reste, en vrai... Euh... Enfin, c'est pas, pas, je m'en fous, hein, mais... Bon, si je m'en rends un petit peu. Allez, un petit feu, mais juste un petit feu. Hein. Non mais voilà, quoi... <rire> je sais pas, pas qu'est-ce qu'on va faire. En vrai, on est là pour rigoler, on n'est pas là pour... Euh... Pour tryhard ou quoi que ce soit. Là on est vraiment là pour euh... oh, C'est un bon moment, taper Guillaume, perdre de la vie, beaucoup, beaucoup de vie. Alors, là vraiment, le but c'est qu'on gagne avec une barre de vie. Les autres, deux barres de vie et nous une barre de vie. En fait, on se pose des petits défis comme ça. Centre, 464 blocs. Ah, maintenant on a la distance au centre. Je suis giga-fullé. Hein. Je suis giga full diamant. Hein. Non, non, pas, pas drop ça. Eh oh, salut les amis. Et voilà. Salut les petits potes. On a trois gappels, bon c'est pas ouf en vrai. Ok, en vrai pour un premier épisode je sais pas quoi penser. 3 gappels pour un premier épisode, je sais, je sais pas. Je sais pas, 17 minutes. Les épisodes sont 30 minutes, du coup de là dans 3 minutes je suis censé vous dire Eh hey, salut tout le monde et en fait euh, non. Vas-y vas-y tourne par là bizarre de jouer avec son compte par contre Ouais il a AFK ou alors il fait l'enchante. Allô Ouais c'est un peu des deux Ok ouais Ouais ouais ouais ce que je me disais ouais t'as fait l'enchant du coup Ouais j'ai fait l'enchant Putain j'ai miné l'obsid pour rien Je le savais et tu... <rire> Ah Creeper Mais okay, c'est bon euh, t'es fou de diamant non mais j'ai rien, hein. enfin Moi je fous full D Bah, non, un... ben, toi, t'es full GAMS toi Ouais ah, je fous full GAMS là ah. le, le cheat de ouf Bon finalement je vais reprendre mon compte je crois <rire> je... Eh bien on échange en plein <rire> milieu non, non on va quand même pas se plaigner enfin, Surtout qu'en fait, les autres nous ont déjà cramé théoriquement Mais on, on a fait ah. voir, on a rechangé de compte Ouais enfin, je pense quand même qu'ils sont, sont pas non plus euh... je, pense que, je pense que voilà, ils sont pas cons en vrai, ils ont dû se dire eh, Jamais ils vont changer de compte non, non, donc, voilà, je pense Si nous, vrai, ils ils nous voient déconnectés en plein game, ils vont savoir T'as l'enchant ou pas Pierre j'ai ça. Tu, tu veux ça tu, tu parles de ça Ouais, ça, nickel. parfait ouais, impeccable. Par contre, j'ai pas de la piste, mec. Attends, je suis en train de me dire... Euh... prod c'est de la merde. J'ai quoi là-dedans, là, encore J'ai que de la merde, mon enchant de en gros. Hein. Je vais pas te mentir, euh... mmh. sharpness. Par contre, les levels, ça monte beaucoup. Ça monte vite, hein. Ouais... Désolé, mais y'a y des de fire tout... ou... Non, y'a pas de fire, je pense. Non, je... Ah, quoi que... En vrai, c'est fort probable qu'il y en ait... Ah merde, j'ai plus de la piste. Tu peux m'enfiler, s'il te plaît euh, J'en ai pas beaucoup. C'est même pas beaucoup, en vrai, genre juste 2-3. Deux, trois, deux, trois. Genre ça va, nickel, c'est bon. Mais en vrai, c'est fort probable qu'il y ait des failles ou quoi, mais on les prend pas, c'est pas grave. Okay, de toute façon, si on n'a pas besoin de, pas de ça, quoi. Oui, c'est oui. ça ce que je suis en train de me dire, au pire, de toute façon. <rire> oui. Il se la un peu trop de tu ces sais, genres. Non, mais de toute façon, genre, enfin, euh, pour nous, c'est qu'une formalité. Viens, viens, gros, on y va oui, à oui. poil. Et on tente. Vas-y, bah, je prends une protection, tout... c'est pas grave. Viens, tout viens. Tout viens. je sais pas, quand une hein, ça c'est un peu Viens, viens. Non, mais genre, on enlève le casque et les bottes. Faut quand même pas abuse pas non plus. Pour la finale. Pour la finale, ouais, tu en vrai. Mais Pour la finale, ouais, En fait, ça dépend parce que gros, si on tombe contre une team. Euh, attends, là, attends, mais Magic, chasse, il a quoi Magic, je crois. Parce que je sais pas, il faudrait qu'on ouvre le doc en fait. Mais si après, après, le... après, si c'est pas, pas comme le, le scénario où euh, si tu perds. Euh, genre, si ton mate perd de la vie, toi tu restes collé à un demi-coeur. Genre, c'est vraiment ah, non, genre. Non, non, non, tu meurs, hein, tu crèves. Hein. Ouais, exactement. Genre, que, si, si je te tue. tue ou... Hein Non, je l'ai pas eu. Dommage qu'il y ait pas de cheaté genre. Oh dommage qu'il y ait pas de cheaté putain, ça aurait été stylé. Ah ouais ouais, on est au ouais, couple, en fait gros, c'est putain le truc imagine qu'on est un qu couple. couple en LG là actuellement, tu vois. C'est la même chose. Ouais, quoi. ouais, OK, OK, ça marche. C'est exactement pareil. On est okay, en couple en LG et ouais. le but c'est de survivre à la fin. Donc c'est mais... la victoire du couple. Enfin, en vrai entre nous, moi j'aurais préféré j'aurais être euh... je sais pas avec euh, avec euh, notre star, tu vois. Enfin, enfin Non j'arrive, j'arrive, j'arrive mais... j'arrive bébé. Attends. Ah, merci bébé. J'arrive, attends. J'ai du diamant que pour toi. C'est vrai Ouais. Eh M mon M mon amour. Salut, tu peux Regarde, faire liasses, regarde, mon amour. Eh, je te donne du toit. Disquette. Oh Vas-y, allez, allez, <rire> plus vite que ça. Allez, allez. <rire> <rire> <rire> ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu, tu m'as dit quoi il y a, y a deux secondes, par contre J'ai pas compris là quand tu mets. T'aurais préféré être avec nous, toi, ça Ah Ah Non C'est <rire> parce que. <rire> <C 'est fiers. rire> oh, alors. J'ai récupéré fait. J'ai. Quoi Non Me brûle pas Me brûle pas, je meurs Ouais, ça a bugué, mec, attends. Ça me dit que j'avais récupéré ton eau, mais en fait, j'ai pu. Non, c'est bon, en fait, ça a juste complètement bug, en fait. Attends, attends, je te mine là, tu Tu permets Non Putain, c'est bon, je suis full D, je crois, attends. Euh, ouais, c'est bon, je suis full D. Bon, bah, nickel Moi, je pense que ça va être une bonne série. On va s'en jaillir, quoi. Faites le feu. C'est le cas de le dire, ouais. Blague de merde, blague de Viens là, viens là Viens là, viens là Viens là, viens là non C'est bon NON, non oh C'est moi je vais ressourcer là aussi oui. Mais j'ai perdu 3 coeurs putain tu Mais non mais c'est toi tu m'as fait perdre 3 coeurs là Non mais <rire> <rire> bah, Arrête Mange une gapple Mange ah, une gappelle Mec en vrai ça heal combien la gaple, j'aimerais bien savoir euh, Bah vas-y fais un test, fais un test trop, -y. ça il 4 coeurs hein fais voir oh, putain fais je regen, trop bien Ouais tu régènes combien ça heal hein Non c'est bon ça heal que 2 coeurs c'est bon nickel mais par contre par contre c'est toi qui as ok j'ai compris il y a pas l'abso pour les deux et t'as pas Donc en vrai est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait un tank Ouais, genre l'autre qui mange Non, non, non, non. Ça m'étonnerait même pas, tu vois. Genre, euh... <rire> genre Shadow, il va passer toutes les appels à Sifano, Sifano, il va manger en bouc comme ça. En vrai, il y a moyen, il y a moyen, moyen qu'il fasse Mais cette strat-là. Ah, J'ai pas, hein, pas, pas, le... pas reçu l'abso, hein. donc c'est vraiment que la régène, quoi. Ouvre, comme ça On est... Diamant, quoi. On est dépendant, l'un J'ai un diamant. Ah bah, je veux bien, en vrai, si tu... si tu peux me le filer. Il me faudrait 4 diamants juste pour me faire euh, une shortness 3, un diamant. Merde, attends, je vais me faire ça... Par contre, j'ai pas eu tout le livre, hein, t'as pris tous les livres, hein, clairement, je te le dis. Bah, j'ai comme faire juste une sharpness, là. Ah, mais j'ai plus de lapis non plus, oh lolo. Oh, oh. ah, j'ai trois lapis. Oh, je te passe ça Nickel, nickel, merci, mec. Putain, en vrai, putain, après, mais... je pense on va aller miner au moins juste un peu, un peu de gapole quand même, tu vois. Oui, oui, oh. Toi, putain, mais il me faut deux niveaux, attends, j'ai passé de niveaux. Juste ça. <rire> Épi... Épisode 1, préparation, épisode 2, fight. Ah mais c'est sûr. <rire> épisode 1, commencement, épisode 2, bon, mort. Mort <rire> Ah, bah, déjà fini <rire> bah, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Bah, ouais. Eh, hein. ouais, pourquoi bien on meurt tout de suite et on diffuse oh Non, non, non, c'est bon, c'est bon, mec. Mec, euh, bon. j'ai eu que des diams. Tiens. Attends. Mec, arrête de bouger. Recule. Recule. Il va me non Mais non, jamais je ferai ça. Ah mais il a un petit trap Il a <rire> un <upsy> petit <-trap. rire> sûr C'était sûr Mais, tu... mais c'est bien comme ça on pourra dire que j'étais obsytrap théoriquement c'était sur mon compte. Donc euh. Non c façon, Non non c non C'était la non. possibilité <rire> de te faire petit <rire> donc. Euh, oh vas-y, vas-y ça, ça commence à tourner, ça commence à. Après, oh là là là, monsieur le caster on va se détendre. Euh, <rire> je veux dire Oh j'ai ender pearl Ouais, que t'auras pas Par contre attends Attends Y'a des gars d'enderpearl Moi j'en ai. j'en ai. j'en ai. j'en ai trois. T'imagines tu crèves de la perle mais moi je crève pas du coup en fait, Si tu perds je prends des dégâts dans le vide genre Tu veux qu'on essaye Ok Ah oh, putain j'ai pris. Non t'es con mec j'ai pris deux coeurs de dégâts <rire> Mais t'es con Tiens c'est bon tuil, tu huiles tu mec... tuile Ah ouais j'avoue, attends. attends Tu Attends On perdu une compte de putain mais tes <rire> Bah je sais pas tu m'as dit j'essaie, j'essaie, c'est bon vas-y ouais. faut qu'on trouve <rire> <rire> Moi tu m'as dit tu m'as posé une question je t'ai répondu c'est oh, imagine c'est la perle. qui allait nous sauver mec. Et ben on en trouverait une autre. Non franchement des Endermans ça court, ça court les rues. Non, oh, Mais du coup il y a toujours pas le PvP là, c'est ça Non, toujours pas, on peut même pas se taper. Attends, il y a le Tekkin ah Ouais putain. C'est trouvé, il y a non, même pas je... le TK. Ah mais je sais pas, ouais, ça se trouve, il y a pas le TK, en vrai. Il y a de fortes probabilités qu'il y a pas le TK. Oh fou, j'ai des solve. Je trouverais des, des, des, des façons des façons ingénieuses de te tuer. Ouais, au pire. Où est le euh... gravier. Euh... Là du gravier. Putain. Ah ouais, du gravier. de <rire> toute ah ouais, façon, il a donc tu sais, le Putain, ce serait, ce serait vraiment trop cool qu'on réussisse à tuer quelqu'un en joie de la vie Franchement, genre... Non mais mec, c'est quelqu'un, c'est plus... Mais tu te rends compte, t'obsitrape quelqu'un, tu te soupe... Tu le croises en cave Tu le croises en cave, tu le pousses. Tu le obsitrape son mec, tu vois qu'il est de la ville. Il sait pas qu'il comprend pas <rire> Il est en train de crever, il sait pas pourquoi tu... Oh... Genre tu on croises... quelqu'un en cave, on l'attaque pas à l'épée, on l'attaque comme ça Ouais, en, en, en, en obsitrap, en sous de lave non, mais dans tous les cas, il verra sa vie tomber en fait. Oui, il va voir sa vie tomber, mais genre tu l'enfermes, genre juste tu l'enfermes, tu sais, tu mets un bloc et tu mets le gros derrière toi. Oui, quoi, si, si, il en skip mine Tu mets un bloc derrière lui, ouais, si, dans skip mine. Oui, et tu le tapes derrière toi Comme ça, tu le tapes Comme ça, au moins, tu vois, il se. Ouais, tu m'as sauvé, franchement. Ouais, non, je me suis sauvé, hein. Clairement, je pense à mon cul là, je te dis. Bah, c'est pas je t'aime pas, mais. Bah, dis donc. Bah, non, mais. Attendez, enfin, non, c'est. Attends, quand même. Je pense à ton cul euh... Ah, bon ah oh, ça, ça, ça, ça... oh là là ça, tout je... pas, ouais. fin, Mais du coup si t'es sur mon compte, je pense à mon cul. Oh j'ai dit c'est diamant hein. Par contre, ouais moi aussi je suis en train de. Me... Vais faire 4, hein. En, en ah, diamant voilà. Bah je sais pas, bah je sais pas il a pas mis de si on est droit à full D. Je pense ouais, que.. De... Par contre faudrait peut-être qu'on se fasse des protections un jour aussi. Hein. Moi j'ai euh, P1, P2, P2, P1. Te... Et je vais avoir Sharpness 4. Mais non, mais t'aurais dû faire des protections avec oui, Épisode 1, full Diamant Charpnescotte. Ouais, c'est c'est pas vraiment une question, c'est Bah, c'est même pas point d'interrogation, genre normal. Oui, c'est genre Mais c'est tu sais quand je mets des points d'interrogation dans les titres, ça fait plus cliquer. C'est une technique de technique marketing ça, c'est OK, donc mettre des points d'interrogation. ils disent "Ah ouais, attends. Je m'appelle Bichard point d'interrogation Je vais répondre à la question dedans, je vais voir. En vrai, c'est un truc qu'on m'avait dit parce qu'il y avait des gens qui m'ont donné des conseils YouTube, ils m'avaient dit c'est vrai, faut que tu Ah, ils t'ont donné des conseils. Genre toi tu as besoin de conseils, tu vois. Moi je sais pas. Je, je sais pas, moi j'ai appris tout seul, beau bon. Moi aussi. Ben après, après voilà. Ah, c'est moi qui t'ai appris. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'un jour il m'a dit, euh... Bichard tu devrais tu faire, des faire des montages. Ouais. Faire des montages, genre, euh... je sais pas. <rire> tu devrais euh, utiliser euh, des logiciels pour record, parce qu'avec ton téléphone c'est pas vraiment... Enfin genre... Oh, T'as déjà fait des vidéos avec ton téléphone Oui. <rire> oui. Mais tu filmais quoi Je filmais à l'époque du Call of Duty et du GTA. Tu as encore ces vidéos ou pas euh... Oh, il faut que je les retrouve, mais ouais, y a, y a moyen. <rire> je sais qu'à l'époque genre il y avait euh, tu sais sur PlayStation PlayStation 4 il y avait euh, des records enfin tu pouvais record sur PlayStation 4 à l'ouverture de la enfin à la sortie et du coup, euh, j'avais euh, abandonné tout ce qui était téléphone, etc. Et j'avais je m'étais chauffé à configurer le truc de la PS4 pour record. Ouais, et j'avais fait... De... Ouais, un, Mais c'était que 15 euh... minutes Du coup, je faisais des parties de call-off. Et des fois, une partie de call-off, elle, elle, elle durait 18 minutes. Du coup, ouais, le record se coupait. Avant la fin. Et du coup, <rire> du coup des fois une fois, j'avais fait, fait une bonne partie et tout. Et là, boum, 16 minutes. Et du coup, ça coupe avant la fin. Du coup, bah, je pouvais pas la mettre en ligne parce que... bah Mais tu mets tout ça dans la description, genre. Ouais, je remets ça coupe la vidéo et tu dis bah en fait, j'ai gagné mais il y a de pas la fin. Bien, ça, <rire> ça, ça a coupé trop tôt. C'est <rire> un coupé, j'ai pas la fin. Bon. Et pas la ouais, fin, c'est pas coupable la balance quand même. En vrai, tu déconnes mais Je suis sûr. Il... gameplay de ouf et que la game est pas finie, tu fais ça. Waouh, il un vieux d'un dans 30 secondes. Non mais attends, mais ouais, c'est c'est c'est waouh. Wow. Wow. Ouais, waouh, ça prévient ici. Waouh. Wow. Ouais, on attend de se préparer. Putain, qu'est-ce qu'on pourrait faire ouais, tout Oh, il y a eu un match, j'ai peur. Il y a eu un bruit euh, chelou de Cave, j'ai très C'est en là elle est Ouais, voilà, merci, nickel. Attends, je commence une phrase et tu vas finir pour le prochain épisode. Ok, donc, je tenais à dire que je suis un... Disqueteur